Comment vous déplacez-vous En voiture, en bus, à pied, en deux roues, en bateau. Et pourquoi Pour vous rendre au travail, pour vos loisirs, vos courses ou pour d'autres raisons. À quelle fréquence Toutes ces questions vous seront posées lors de l'enquête mobilité. Vos réponses seront utiles pour améliorer la mobilité sur notre territoire. L'enquête mobilité pilotée par la région Guadeloupe avec le soutien de l'État, l'Europe et l'ADEME.